en ouais, que donneuse sur toi <rires> tout va bien sympathique c'est sympathique je même non, est... Non, ça va peut-être changer bon bah la société est morte ouais. Hein. Ouais, La pire étape du jeu c'est qu'on a trois cartes et puis. ouais, ouais tu peux rien faire peux en rien fait. <rire> voilà. J'ai entendu le mot triche et il se passe quelque chose. Là. Ah ouais. Ils ont découvert. Non mais c'est génial. Ce jeu, je te dis, je vais t'aider. Maintenant, alors là je t'aide à vous. Pour qu'on le passe à la télé. C'est parfait. Est-ce que c'était la même ambiance que non. le précédent non. Non. Non. Maintenant, pour avoir des cartes, il faut, bah, faut, il faut les aller. payer. Ah ouais. Ah Oulala, ouais. ouais. on va se battre. <rire> Alors c'est parti Ça marche bien Ouais, on hein a Attends, Moi je veux bien qu'on a C'est fini à s'approcher de la prison là. 12 8, 20, t'as juste payé les intérêts, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc t'es pas en prison. Je ne vais pas avoir de quoi payer les intérêts. J'ai une maison complète. Je vais aller en prison C'est on a, on a 20 tickets pour 4 personnes, c'est un peu, peu limite. Mais si tu refais un crédit, tu peux jouer. Oui, mais j'ai pas envie de jouer. Il y a un risque, mais bon, c'est comme ça pour tout le monde. Hein. C'est pas juste bah, On verra, mais vous êtes jeune, performant. Ouais. Vous voulez la charité Il n'y a plus rien, oui, ils ne veulent plus. Oh. Ah, J'ai braqué la porte. Au mais... oh, secours, je me suis non. fait braquer Ces gens qui se précipitent dessus. Il y a une carte par terre C'est la mienne, c'est la mienne faire une maison avec une carte volée. Quoi, tu lui as volé sa carte C'est <rire> fini Venez faire vos comptes Prison C'est oh, les prisons Ah, oh, bravo, bravo. Alors en fait, moi j'ai de mendier, donc j'ai pas eu beaucoup de succès, personne n'était généreux, donc du coup j'ai pris le grand moyen, J'étais faire un hold-up à la banque. Et la moralité de l'histoire, c'est que les gens honnêtes se retrouvent tous en prison, oui. et les gens malhonnêtes, comme moi, et ben voilà, moi je suis en liberté. Le gouvernement qui met plus de la moitié, enfin beaucoup plus que la moitié, en prison, il se fait Impôt, ça vient du mot imposer. Oui, exact. Donc c'est pour imposer quoi bon. Là vous avez une feuille, et en fait c'est votre compte viens là, et puis, et puis je te donne les gars. Voilà. merci. Voilà. Une maison, tu remonte de 10. C'est un crédit en dessous, euh, toujours là, tu peux jouer avec. Euh, plus 2, moins 2. Et plus 2, moins 2, ça fait 0, donc c'est équilibré. Maintenant, j'ai ma maison. Donc ça fait combien de cas Regarde, j'ai ma maison. Euh, tu une maison en plus, sans tricher. Sans tricher, en me laissant toujours guider. Euh, et puis, euh. est il y a des trucs avant Oh, moi, je... oh, il y avait une carte et personne n'a sauté dessus. Oh, je... Avant, c'était la, la folie. C'est bon, tu comprends comment ça marche ouais, C'est génial, on peut faire tous les systèmes. Est-ce que je peux un c'est énorme là. Je De ma troisième maison, ouais. Chouette, Chouette ouais, ouais. Ça se passe bien, Ça se passe bien. Bon, je pense compris. Alors là, aujourd'hui, vous avez vu quatre manières de gérer les, la vie économique d'un groupe de personnes. Et ces quatre manières, est-ce qu'elles sont équivalentes Après, vous pourrez discuter, et il y a à manger à côté. fantastique, moi j'ai mon rêve qui doit traîner quelque part. Hein. Yeah uh -huh.